Peuple de Dieu, Shalom. Nous nous retrouvons dans cette vidéo ce pour une prière. bien aimé, quand vous sortez le matin, vous vaguez librement à vos affaires. Et puis le soir vous rentrez à la maison. Ce n'est ni par votre pouvoir, ni par votre savoir-faire, ni par votre mérite, mais ce par le savoir-faire du Tout-Puissant qui est le Créateur du Ciel et la Terre. Moi je l'ai toujours appelé. Le Dieu orchestre, car il planifie toutes choses pour nous. Voilà pourquoi nous devons prier chaque jour notre Dieu. Il nous garde, il nous épargne à tout le danger, il s'engage à tout le combat contre nos ennemis. Il protège nos enfants, il guérit toutes nos maladies. En Hébreu, chapitre 4, verset 16. La Bible dit que. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le moment de la prière, c'est le moment pour nous créatures, de pouvoir communiquer avec notre Créateur. Pour lui soumettre nos problèmes, demander quelque chose. Demandez la protection, et la sécurité de Dieu. Car il est la solution à nos problèmes. Et il répond aux prières de Saint. Comme il dit en Jérémie, chapitre, 33, verset 3, la Bible dit que Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées, que tu ne connais pas. Ce que nous devons faire, se appliquer la foi à notre prière. Car, en Marc chapitre 11, verset 24, la Bible nous dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons adresser une prière à Dieu. Afin de demander sa protection. Sa protection pendant notre sommeil. Sa protection quand nous roulons dans une voiture. La protection de nos enfants. La protection de nos âmes. La protection de nos maisons. Pour cela, nous utilisons le psaume puissant pour la prière. Psaume 16 Psaume 32 Psaume 118 Psaume 46 Psaume, chapitre, 16 Hymne de David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 Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause.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 L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume chapitre 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamos, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle, Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent.